La théorie est que Undyne le poisson est un requin. Mais ça on le savait déjà. Bah oui mais c'est le 1er avril. Est-ce qu'il te plaît vivre en pirate c'est ça Tu es un grand requin bleu. Et tu ne pouvais pas faire un genre de YouTube comme tout le monde Non.